Pour accéder à Paltris quand je suis sur un ordinateur, je dois commencer par aller sur Argos 2.0. Donc la Argos 2.0 est juste en dessous, c'est marqué ent 2 dac bordeauxfr Donc c'est bien, c'est bien ça. Je clique en la connexion, puis élève ou parent. Et je marque mon identifiant. Argos, donc les quatre premières lettres de mon prénom et mon nom de famille. Mon, mon mot de passe, c'est première lettre du prénom, première lettre du nom de famille et les huit chiffres de la date de naissance. Bon, en fait, moi je ne vais pas faire ça puisque je suis professeur, mais c'est le même principe, j'ai un identifiant et un mot de passe et je valide. Sur le bureau Argos, osé, élève, vous n'aurez pas tout à fait ces briques-là, mais vous aurez la brique bleue, Pearl Trees. Vous cliquez dessus. La première fois, on vous demandera un mot de passe. C'est celui d'Argos que vous remettez. Donc, vous mettez votre mot de passe Argos. Et évidemment, vous n'aurez pas tout ça sur votre bureau. Il n'y aura a priori rien du tout. Et la première chose que vous avez à savoir faire, c'est d'envoyer un message privé et de bien repérer là je suis sur mes collections donc sur le bureau où j'arrive au début des fois il faut cliquer deux fois pour bien se retrouver au début et ici sur l'icône mon réseau sachant que cette icône là il n'y a que les professeurs qui l'ont vous allez sur mon réseau et à ce moment là vous avez une petite enveloppe ici envoyer un message donc vous cliquez dessus puis sur envoyer un message annuaire, et par exemple, vous allez sélectionner votre professeur. Ah, mais ben, ici, si, si, ça n'apparaît pas, évidemment, puisque c'est moi-même. Vous sélectionnez la personne à laquelle vous désirez euh, envoyer un message. Puis OK. Professeur ou élève, bien sûr. Donc, pour envoyer un message privé, je mets sur cette icône mon réseau, des trois petits bonhommes, puis sur l'enveloppe. La deuxième chose que vous devez savoir faire, c'est vous revenez sur la maison, sur votre bureau, savoir créer une perle. Vous cliquez sur ajouter et par exemple une note. Une note c'est un fichier euh, basique. Et voici ma première lettre. Euh, pardon, ma première perle. Et ça peut être bien de prendre l'habitude de mettre votre prénom, euh, surtout pour les travaux au collège. Éventuellement, la matière, ben là, on peut dire que c'est des maths. Et puis, ajouter. Et cette perle-là, vous voulez la partager avec votre professeur. Pour cela, vous cliquez dessus, et vous cliquez sur cette icône partager. Et là, de nouveau, vous vous retrouvez avec l'annuaire et vous choisissez le professeur auquel vous devez transmettre cette perle. Donc, vous sélectionnez et vous cliquez sur OK. Attention, cette perle, une fois que vous l'avez partagée, vous l'avez partagée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous la mettiez à la poubelle en disant, ça y est, je l'ai envoyée à mon prof. Non, non, non, parce que si vous la mettez à la poubelle, eh ben, votre professeur, il aura un truc dans la poubelle. Donc, cette, cette perle, si vous la partagez, c'est très bien. Et si on vous demande de le faire, mais surtout, ne la mettez pas à la poubelle, puisque sinon votre professeur n'y aura pas accès. Voilà, donc ici, je rappelle le bureau et ici le réseau pour pouvoir envoyer des messages privés aux personnes que je souhaite contacter.